Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation du logiciel iStarter qui permet de faire des développements app inventor interactifs avec le téléphone raccordé au PC par un câble USB. Ça correspond à l'option 3 où vous avez un téléphone mais vous ne pouvez pas utiliser l'option 1 qui est recommandée avec le Wi-Fi quand la configuration du réseau n'autorise pas la communication directe par Wi-Fi entre le PC et le téléphone c'est très souvent le cas pour les réseaux des collèges des lycées ou des hôtels ou pour des raisons de sécurité on n'autorise pas les postes du même réseau à communiquer directement entre eux ce raccordement par câble usb il a un avantage c'est de laisser disponible la communication Wi-Fi entre le pc et le téléphone vous pouvez donc utiliser votre smartphone comme hotspot ou comme point d'accès à internet et vous devenez comme ça indépendant de la disponibilité ou de la saturation d'un réseau local pendant les développements on va utiliser le bouton connect avec le compagnon AI pour la configuration 1 en mode wi wifi l'émulateur si on est en configuration 2 avec le simulateur et avec le bouton usb si on est en mode raccordement par usb si aucune de ces configurations n'a pu être mise en place et eh bien on pourra quand même travailler avec App Inventor mais avec le mode construire et dans ce cas là on ne pourra pas faire de debug interactif. Le guide d'installation général et le guide d'installation de la configuration USB se trouvent aux adresses indiquées ici en version française et aux adresses indiquées ici pour la version anglaise. Je vous recommande assez fortement si vous le pouvez d'utiliser la version anglaise. On va donc cliquer sur l'option 3 pour installer le logiciel correspondant et sélectionner l'option Windows pour mon PC. Ensuite on va télécharger le logiciel qui fait à peu près 80 mégaoctets, donc ça va prendre un certain temps que j'ai écourté. Je récupère l'exécutable d'installation dans le répertoire de téléchargement et je le lance. Vous devez donner votre accord sur les conditions d'utilisation et ensuite installer le logiciel pour vous-même ou pour tous les utilisateurs du PC et sélectionner de préférence l'affichage de l'icône sur le bureau. Il faut ensuite à peu près une minute pour que l'installation se termine. À la fin de l'installation, vous voyez une nouvelle icône dans la barre de tâches qui correspond au logiciel de communication entre le PC et le téléphone. La suite des opérations dans cette configuration USB, c'est d'installer sur votre smartphone le logiciel i2 Compagnon, exactement comme dans la configuration rapide. Donc ça c'est très simple, je ne vais pas y revenir. Ensuite on peut démarrer iStarter s'il ne fonctionne pas déjà en cliquant sur l'icône Windows, puis sur l'icône de l'application. Vous pouvez aussi, après avoir cliqué sur l'icône Windows, écrire iStarter au clavier, puis sélectionner l'application qui apparaîtra plus haut où vous pouvez enfin démarrer eStarter en cliquant sur l'icône qui est sur le bureau. Alors faites attention quand même à ne pas démarrer plusieurs fois eStarter, même si ça marche. Et vous pouvez arrêter cette fonction soit avec la croix de la fenêtre, soit en cliquant sur Ctrl-C dans la fenêtre active. On va passer à la dernière partie qui correspond à configurer le téléphone, sur lequel on doit autoriser l'option pour les développeurs. La manière de le faire dépend de la version d'Android, alors pour ça je vous recommande d'aller chercher sur Internet la manière d'activer cette option sur votre version Android. Alors ici j'ai la version 6 d'Android et en bas du menu des paramètres je vais trouver l'option pour les développeurs. Et dans le menu correspondant vous devez activer le débogage USB. Alors il vous préviendra éventuellement de ce que signifie le débogage USB et à quoi ça sert et vous pouvez cliquer sur OK. Ensuite, si vous êtes déjà raccordé à un PC et à chaque fois que vous vous raccorderez un nouveau PC, il vous demandera d'autoriser le débogage pour ce nouveau PC. Et dans ce cas-là, vous devez, si vous êtes d'accord, appuyer sur OK. Concernant le paramétrage de votre ligne USB, eh bien, dans mon cas, ça marche très bien quand on est en mode recharge, mais au cas où vous auriez des difficultés, essayez quand même de passer en mode échange de fichiers. Vous pouvez enfin lancer la routine de test qui vous permet de vérifier si votre connexion marche. Le message vous dira d'abord si iStarter est en train de tourner et ensuite si votre téléphone est bien raccordé par USB. Si ce n'est pas le cas, il vous le dira aussi et on examinera à la fin de la vidéo une des raisons possibles. Nous allons maintenant tester avec App Inventor. donc Je me connecte et il ouvre le dernier projet en cours je vois que le starter est déjà en fonctionnement et je me connecte avec l'option USB alors ça prend un petit peu de temps, environ une dizaine de secondes mais l'application démarre et je peux l'utiliser en mode interactif c'est à dire que à chaque fois que je vais faire une modification d'un bloc et eh bien cette modification sera immédiatement répercutée sur le téléphone ce qui va me permettre de développer et de mettre au point dans de bonnes conditions alors une des difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer sur Windows c'est le fait que les drivers pour Android sur Windows ne sont pas les mêmes pour tous les matériels donc vous aurez éventuellement besoin d'aller chercher le driver Android qui correspond exactement à votre smartphone dans mon cas j'ai dû le faire pour un seul matériel, c'était une Galaxy Camera. Donc en conclusion, cette solution elle est extrêmement intéressante quand vous devez intervenir avec des réseaux que vous ne maîtrisez pas bien ou qui sont protégés, en particulier dans les collèges et lycées. N'oubliez pas quand même que pour installer eStarter, il faut les privilèges administratifs, donc pensez-y à l'avance. Cette configuration elle est également extrêmement intéressante quand vous avez un réseau instable ou qui sature facilement, ce qui est le cas souvent quand vous avez un atelier avec plusieurs dizaines d'élèves. Et dans ce cas-là, chacun peut installer la configuration sur son PC ou son Mac et utiliser le smartphone comme point d'accès Internet. À titre personnel, j'utilise toujours la configuration numéro 1 sur Wi-Fi quand je suis chez moi, mais quand je sors, j'ai toujours cette configuration numéro 3 sous la main et elle m'a sauvé la mise dans un certain nombre de cas déjà. Je vous la recommande.